Salut Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de 10 chansons Disney qui sont importantes pour moi et dans lesquelles je peux dire que je me reconnais. Alors ça va être une vidéo assez auto-centrée forcément, à savoir que je me suis restreinte à 10 chansons, mais bon, comme tout le monde j'imagine que je me reconnais et que j'adore plein de chansons Disney et que c'est très dur de choisir. Mais sinon on n'en finit jamais et j'en ai choisi pour différentes raisons. En dixième, j'ai choisi « L'amour brille sous les étoiles » ou « Canyon you feel the love tonight » en anglais. C'est pas tellement pour le sens romantique de la chanson, je dirais, même si pour moi c'est une des chansons d'amour Disney que j'aime le plus, avec celle de réponse. Mais c'est plus pour l'aspect « Vivre l'instant » en fait, c'est une chanson qui est vraiment ancrée dans un moment précis du film et qui a un moment qui a une grande importance puisque c'est là qu'ils tombent amoureux et qu'ils passent une soirée ensemble. C'est vraiment une chanson sur vivre cet instant, justement, profiter, être en symbiose avec l'autre ou avec son environnement. Et tout simplement, bah, qu'on est bien. En neuvième place, j'ai mis On My Way de Frères des Ours où je m'en vais. À chaque fois je vais dire le mot français, et le mot anglais parce que d'une traduction à l'autre, parfois le sens change un petit peu et je trouve ça assez important. C'est une chanson que j'aime bien interpréter comme un hymne d'émancipation et d'indépendance. C'est le fait de prendre ses clics et ses claques et de partir à l'aventure ou de partir réaliser ses projets. Enfin voilà, peu importe. C'est quelque chose que je trouve important dans la vie. Même si je sais que la chanson a aussi un côté plus léger dans le sens de découvrir de nouveaux horizons, etc. Moi, après avoir terminé le lycée, Enfin, même avant si j'avais pu, j'avais très très envie de partir, de prendre mon indépendance. Pas trop loin, mais quand même de partir pour être tranquille et pour vraiment vivre ma vie sans qu'on soit sur mon dos. C'est vraiment du coup une chanson qui me correspond beaucoup dans ce sens-là. Ce que j'aime bien aussi avec cette chanson, c'est que c'est pas tu t'en vas pour couper les ponts, etc. et vraiment recommencer à zéro. Mais c'est vraiment le fait de partir, vivre son aventure, avec à la fois ce côté un peu nostalgique... Euh, et un peu chaleureux aussi du moment où que, bah, quand tu vas rentrer tu vas être content etc c'est vrai que je me suis aussi rendu compte également partir et tout couper c'était pas forcément une solution et que au final on va dire que si t'as des problèmes même si tu quittes tout et que tu pars à un autre endroit bah en fait ils vont te suivre ils vont rester avec toi donc euh, partir ça ne résout pas forcément les problèmes mais voilà pour moi ça reste quand même une chanson importante en termes d'émancipation et de prise en main de son destin en huitième, j'ai mis Try Everything de Zootopie, puisque c'est une chanson que je trouve assez forte. Elle t'invite à toujours essayer, essayer encore et encore si tu veux faire quelque chose. Et surtout, si tu rates, essaie de te relever et de recommencer, puisque l'échec en fait fait partie du chemin. Il faut tout essayer, même si on sait qu'on peut échouer, comme le dit la chanson. En septième place, j'ai mis Enfant de l'Homme de Tarzan, qui est mon Disney préféré, comme vous le savez, et en partie grâce à ses chansons. Et Enfant de l'Homme, ça a toujours été ma préférée du film, parce que c'est celui où que Tarzan décide de tout faire pour devenir un, un homme bon, un homme dont son père, dont sa famille pourra être fier, et sur qui les gens pourraient se reposer. Si on met du côté le contexte du film, ça reste une chanson importante sur la construction de soi-même en fait, sur le fait de grimper des sommets, traverser des rivières et tout ça. Enfin, C'est un peu l'allégorie en fait du fait de grandir, de traverser la vie. Et je sais pas, j'ai toujours trouvé que ces chansons étaient hyper touchantes pour ça. En sixième, j'ai mis une chanson qui rejoint le message que transmet Enfant de l'Homme, mais d'une manière un peu plus différente, Ces réflexions de Mulan. C'est également une chanson qui parle du fait de trouver sa place dans le monde. Mais là, on parle d'une personne qui est déjà grande, on va dire, mais qui n'arrive pas à trouver sa place dans la société dans laquelle elle vit, voilà, qui ne se sent pas en adéquation avec les normes et tout ça. Elle s'interroge sur qui elle est vraiment, qu'est-ce qu'elle voudrait être. une chanson que je trouve très très puissante et qui invite aussi, finalement, à se regarder dans la glace, à essayer de voir qui on est vraiment et à affronter, entre guillemets, qui on est vraiment. En cinquième, j'ai mis dans le monde de mes rêves d'Alice au Pays des Merveilles, puisque Alice est un de mes personnages de fiction préférés, d'ailleurs l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles, et cette chanson en particulier parce que bah, j'ai un côté comme Alice, à la fois très rêveur mais aussi assez... assez fou <rire> C'est vrai que je suis vraiment quelqu'un de très très rêveur, que ce, soit, que ce soit quand je vais me coucher le soir ou même la journée, je, je rêve éveillé parfois. Et j'aime ça, et j'aime bien rêver, c'est mon petit cocon en fait personnel. Et j'aime bien imaginer le monde, un monde meilleur, un monde comment il pourrait être. Ou également imaginer des mondes totalement loufoques et invraisemblables et qui ne pourraient pas exister. Juste me perdre dans des univers fantastiques, d'aventure ou plus réalistes mais que je construis à ma manière, enfin voilà, je me mets en scène en fait, dans différentes histoires, différents lieux, enfin voilà, c'est quelque chose que j'adore faire et du coup, cette chanson correspond vraiment à, cette co à ce côté un petit peu plus loufoque, voire enfantin de ma personnalité. En quatrième, je mets L'air du vent, Colors of the Wind en anglais de Pocahontas, puisque c'est une magnifique chanson sur la tolérance, sur le fait d'apprendre l'autre et d'apprendre de l'autre aussi. Là pour le coup, c'est John Smith qui va apprendre auprès de Pocahontas que le monde ne tourne pas autour de lui, ne tourne pas autour de l'homme blanc, qu'il y a d'autres cultures, d'autres manières de penser, et que s'ils sont différents d'eux, bah, ça fait pas d'eux des sauvages. C'est aussi une sorte de déclaration d'amour à la nature, aux êtres vivants, etc. Et ça crée une sorte de symbiose qu'il y a entre les peuples amérindiens, précisément dans le film, et avec bah, justement le reste de la nature, que ce soit les plantes, les animaux, etc. C'est vraiment le vivre ensemble, accepter les différences, ne pas se croire supérieur, etc apprendre de l'autre, apprendre encore et toujours. Enfin voilà, c'est une chanson que je trouve merveilleuse et très forte. En troisième place, je vais mettre le Bleu Lumière ou Oh Far I Go de Vayana qui n'est pas du tout ma chanson préférée du film, hein, même si j'aime beaucoup puisque j'adore de toute façon la B.O. de Vaiana. Et si je devais choisir ma chanson préférée, je partirais plus sur la chanson des ancêtres ou celle des explorateurs, mais voilà, le bleu lumière, il n'empêche que ça reste la chanson qui me parle beaucoup, qui du moins je pense me correspond le plus. C'est aussi une chanson d'émancipation, voilà l'héroïne, elle veut suivre sa propre voie sans pour autant laisser tomber son peuple et tout ça, mais elle veut briser un peu les traditions, suivre vraiment son propre chemin. Et donc elle se demande à partir de là bah, jusqu'où elle pourrait aller. Elle fixe l'horizon parce qu'elle rêve de découvrir la mer, découvrir ce qu'il y a au-delà de son île et de ce qu'elle connaît. Et moi j'aime bien les chansons comme ça qui parlent d'indépendance en En deuxième place, vous ne serez pas surpris je pense, Mes Génies, Jamais je n'avouerais d'Hercule ou I On Say I'm In Love, puisque déjà c'est une de mes chansons préférées Disney. Megara, c'est clairement une de mes héroïnes préférées. Cette chanson elle me parle Tellement, en fait, le personnage de Megara me parle énormément. Et sa chanson, j'adore, parce que c'est clairement la nana. Elle veut pas avouer qu'elle a des sentiments pour Hercule au départ, puisque, voilà, elle a vécu des choses qui fait qu'elle se méfie des hommes. Elle veut pas revivre ce qu'elle a déjà vécu. C'est une nana assez indépendante, qui son caractère, voilà. Moi, je l'aime énormément. C'est une grande fille, comme elle le dit elle-même. Mais en même temps, voilà, elle a ce côté très sensible et très doux. Et elle ne peut pas s'empêcher... De tomber amoureuse de Hercule, elle finit par craquer et c'est ça que je trouve aussi mignon. C'est ce côté un petit peu déni, euh, non non je vais pas dire que je l'aime parce que l'amour j'aime pas, l'amour ça pue, c'est pas pour moi. Surtout que là, heureusement que c'est un Disney, elle est tombée sur un bon, parce que sinon ça aurait pu être encore pire après. Là c'est un Disney, donc ça se passe bien, et je trouve cette chanson mais tellement mignonne, et j'adore justement ce côté un peu bad bitch, où euh, elle veut renier ses sentiments. Alors moi j'apprends pour moi, mais pas forcément au sens romantique du terme, hein, parce que je suis amoureuse de personne. Les dernières années je suis célibataire, et franchement j'ai jamais été plus heureuse de ma vie qu'en étant célibataire pour l'instant en 25 ans. Du coup je suis très bien, je vis de par mon travail que j'apprécie, les objectifs que je me fixe, et simplement les amis aussi, que je me fais, les projets que j'ai aussi, enfin ça me suffit largement, et voilà, c'est ce côté un petit peu indépendant, et je me reconnais bien dans mes garas, dans cet aspect de l'amour, non mais c'est trop cliché, c'est pas pour moi. Mais voilà, je me connais, je sais que si un jour vraiment je tombe amoureuse, peut-être que ça arrivera, je ne sais pas, je me laisserai attendrir très certainement, après je sais maintenant qu'avec l'expérience que j'ai, il faudra vraiment que le ou la personne, elle s'accroche un petit peu parce que je vais pas tomber comme ça d'un coup, <rire> je vais être assez difficile au départ. Mais voilà, moi je suis de nature à aimer les gens, c'est pas ma priorité quand même, mais je dis ça parce que c'est ce que j'aime aussi dans cette chanson, c'est qu'il y a le côté vraiment bad bitch, indépendante, euh, voilà, un peu auto-empowernante, mais en même temps, le fait qu'à la fin elle craque pour Hercule et, et elle finisse par céder à ses sentiments, ça montre que c'est quand même une personne douce et sensible au fond d'elle, et c'est ce que j'aime bien chez Megara, son côté un petit peu ambivalent. Et en première place, je pense que vous vous en doutez si vous me suivez depuis un petit moment, I'm still here, ou un homme libre de la planète au trésor. Ah, bah oui. C'est aussi pour ça que je tenais tant à faire la distinction euh, parole française et anglaise, puisque comme je vous l'ai déjà dit 20 000 fois, vous allez être saoulés à force. C'est une chanson qui a vraiment pas la même signification en anglais et en français. Donc moi c'est vraiment la chanson anglaise qui m'a touchée en plein cœur la première fois que je l'ai entendue. Je pense qu'on a tous un peu nos... C'est quoi l'expression déjà pas nos valises à tirer, mais ah, nos casseroles à porter, un truc comme ça. Enfin voilà, on a tous nos, nos petites malédictions, on va dire. Et moi, une de malédictions que je me coltine depuis ma naissance, c'est que je me sens invisible. J'avais du mal, je parlais au passé, puisque c'est un peu moins le cas aujourd'hui, mais j'avais vraiment du mal à une époque à me faire entendre, à faire comprendre aux autres que j'existais. Voilà, au sein de ma propre famille, je me suis toujours sentie hyper hyper transparente et voilà j'ai manqué d'attention quand j'étais plus jeune j'ai manqué d'écoute et ce qui fait aussi que je suis tellement indépendante aujourd'hui c'est que on va dire que bah, la personne qui a été le plus attentive et gentille avec moi c'est moi même donc euh, c'est moi qui me suis relevée mais voilà c'est une chanson que je trouve très puissante pour ce sens-là, Jim, c'est le personnage qui, pareil, n'arrive pas trop à trouver sa place dans la société. Il se cherche et en plus, il a souffert avec son père qui est parti, machin. Voilà, il traîne ses casseroles aussi, Jim. Mais il cherche surtout la, sa, la place qu'il veut occuper dans ce monde. Et c'est grâce à cette aventure qu'il va vivre. En partant à l'aventure, il va se trouver lui-même et il va se sentir un peu exister. Et, ch et sa chanson prône justement ce droit d'exister sans que la société lui dise... Comment se comporter et comment être, il veut vraiment être lui-même. Moi aussi c'est quelque chose d'important pour moi. Je pense que si je me pliais à certaines règles sociales, on va dire, certains trucs de société, je pourrais, on va dire, me sentir plus existante au sein de cette société elle-même. Mais vraiment, est-ce que j'en ai envie Non, pas dans ce sens-là. Je veux qu'on reconnaisse mon existence en tant que personne, mais pour celle que je suis vraiment. Je veux pas rentrer dans un moule, en fait. Le seul moule dans lequel je veux rentrer, c'est celui que je construis moi-même. Moi, moi j'étais, et je suis toujours un peu la nana dont on oublie toujours le nom. Celle qu'on pouvait oublier aussi en faisant l'appel. Même dans son groupe, parfois, d'amis, se mettait à l'écart parce que se sentait exclue et personne ne remarquait qu'elle était plus là. Enfin voilà, ça c'est ma malédiction de ma vie, c'est une de mes casseroles. Même si ça me pèse beaucoup beaucoup moins qu'avant puisque je suis indépendante et que bon j'ai des amis, je sais sur qui me reposer si jamais ça va pas etc. J'ai enfin, quand même beaucoup moins d'anxiété sociale qu'avant. Mais voilà, c'est toujours là qu'on coupe la parole quand je parle, qu'on m'écoute pas vraiment. Moi je pars du principe, comme je vous l'ai dit, j'ai pas envie on va dire, de gagner mon droit d'exister auprès des autres. Si les gens ne me remarquent pas, si les gens passent au-dessus de moi, entre guillemets, c'est comme ça En fait, qu'est-ce que je peux faire moi-même Je peux pas faire quelque chose à ça, en fait. Je peux pas changer la vision que les gens ont de moi, en fait, si vous voulez. Mais bref, voilà, ça m'importe pas trop, parce que comme je vous l'ai dit, je préfère être moi-même et avoir 5 amis qu'être une nana populaire et avoir 20 000 amis, mais dont plus de la moitié sont faux, enfin voilà, quoi. Mais cette chanson, voilà, me parle énormément ça parce que je me reconnais tellement dans, dans ce qu'elle veut dire en fait et la version française est aussi elle garde un petit peu cette idée là mais elle a pas cette subtilité qu'à la version anglaise avec le fait de se sentir exister enfin bref voilà j'ai fini cette vidéo j'espère que ça vous a intéressé dans le sens où j'essaie de vous expliquer pourquoi j'ai choisi ces chansons-là. Après, voilà, c'était une vidéo un petit peu personnelle, mais qui, en même temps, rejoignait ce que je fais sur ma chaîne, parler de Disney, parler de chansons Disney, faire comme un petit top, etc. Donc, je trouvais ça cool, vu que j'avais envie de me poser et de parler un petit peu de moi, pour une fois, voilà, je sais pas, ça nous arrive tous un petit peu. Sur ce, je vous laisse là, j'essaie de vous préparer un petit vlog pour le mois d'octobre, spécial Halloween, vous allez voir, c'est un truc un petit peu spécial comme format. Mais bref, allez, je vous fais plein de gros bisous, et puis, bah, peut-être à très bientôt sur cette chaîne pour une prochaine vidéo, j'espère. Ciao.